Âgée de seulement un an, l'association au de la Dépiste a pu bénéficier d'une très large audience au Lyon d'Angers le 25 mai grâce à des démonstrations d'anciens chevaux de course lors de la fameuse journée de l'Angeloire Challenge devant environ 15 000 personnes. Avec tous les membres de l'association de la Dépice, on a décidé d'être présents aujourd'hui à l'occasion de l'Anjou Challenge, car c'est une réunion qui attire énormément de monde. Euh, on est dans une région, quand même, euh, des pays de Loire, qui est quand même considérée comme la région du cheval. Donc pour nous, c'était important d'être présents euh, pour profiter en fait de cette audience afin de présenter notre association. Les objectifs de l'association de la Dépice sont clairement de promouvoir le potentiel des chevaux de course à la fin de leur carrière, euh, de promouvoir leur potentiel à être reconvertis dans diverses disciplines, quelles qu'elles soient. Bon, ça peut aller du dressage, CSO jusqu'au polo. Horseball. Donc on est là pour, euh, pour promouvoir ce potentiel et aussi bien sûr, euh, dans un deuxième temps, d'accréditer des structures de conversion partout en France afin de d'offrir entre guillemets un service, de créer des liens entre le monde des courses hippiques et le monde des sports équestres par le biais de ces structures où sont reconvertis les faux de course euh, en France. Au-delà des pistes, a organisé des démonstrations de dressage, de sauts d'obstacles et de concours complets, ainsi que, toujours uniquement avec d'anciens chevaux de course, un match de polo qui a suscité beaucoup d'intérêt. Bonjour Monsieur Alibert. Oh. Oui, on chantait. Je oh, ne vous inquiétez pas, je vais vous suis. Euh, Dites-moi en quelques mots, Alors pour au-delà des pistes, quel est l'avantage d'avoir ces chevaux de course pour faire du polo Alors l'avantage, ce sont des chevaux rapides. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux en France et qui ne sont pas réutilisés. C'est un avantage évident. Il y a un vrai travail à faire après, le, après les courses. Il faut être, faut être patient, il faut attendre au moins une année. Euh, et après, il y a un long, long travail, on ne se rend pas compte, mais c'est six mois à deux ans pour faire un cheval de polo. Il y a un format d'AQPS et de, de pure sang qui sont très bien pour le polo. D'ailleurs, les joueurs étrangers en Australie, en Argentine, ne s'y trompe pas, puisqu'il y a des chevaux français de, des courses qui partent à l'étranger dans les, dans les pays qui sont des, des pays formateurs de chevaux de polo. Créé entre autres avec le soutien de propriétaires internationaux, au-delà des pistes profite de l'appui de grandes Kazakhs telles l'américaine Magdalene Bryant avec ses représentants, les Powell Perifis. Au-delà des pistes, c'est d'abord euh, de savoir exactement l'avenir de nos chevaux après leur carrière de course, euh, que ce soit auprès de l'écurie Bryant qui, fournit beaucoup de chevaux pour l'association pour leur devenir ainsi qu'au niveau financier par rapport au lieu des champs qui a acquis lors de la dernière vente Arcana qui s'est passée au mois de décembre, il y avait une vente aux enchères de Saïe et le radio des champs a acquis celle de Martaline, donc si vous voulez c'est un ensemble qui fait qu'on on on se soucie du bien-être de nos équidés et qu'il est très important de pouvoir continuer dans cette lancée. Alors l'association a été créée officiellement en août 2016, ça faisait déjà une petite année que les membres fondateurs à savoir Godolphine et Agacan, y réfléchissaient et aujourd'hui on se rend compte qu'on enfin, on monte un peu en, en connaissance, enfin en prestige, euh, les gens commencent à nous connaître parce qu'on a de plus en plus de demandes pour des chevaux à placer, euh, des entraîneurs qui cherchent vers qui s'orienter pour placer leurs chevaux donc on sent qu'il y avait un vrai besoin euh, en la matière et on, est, et on, on tend à s'agrandir énormément.